Si certains enfants des présidents ont décidé de ne rien poster de leur vie sur les réseaux sociaux, d'autres par contre postent chaque instant de leur vie. C'est le cas par exemple ici de Brenda Bia qui ne cesse de faire le buzz sur internet depuis plusieurs jours en postant des vidéos démesurées depuis un certain temps. Nous nous posons la question de savoir si la jeune femme essaye de nous faire passer un message à travers ses vidéos. Veut-elle nous dire quelque chose que l'on ne devrait pas savoir ou alors nous dit simplement qu'elle est en danger Alors pour débriefer cette affaire, j'ai fait appel à une amie qui s'y connaît très bien dans les troubles de comportement mentaux. Mademoiselle Guillaume est ici présente pour nous dire un peu plus sur cette affaire. Alors Guillaume, est-ce que tu as quelque chose à dire Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant Débrief. Hey guys et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Dylan et si tu es nouveau n'hésite pas à t'abonner surtout à activer la cloche de notification qui se trouve juste là en bas Et pourquoi pas tu peux également me suivre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent juste de ce côté Et suivre Guillaume sur ses réseaux sociaux qui se trouvent bien évidemment de ce côté là Ok, pour moi, Brenda vient va mal et essaye de nous passer un message Pourquoi tu dis ça tout simplement parce que sur les réseaux sociaux, depuis un certain moment, elle nous montre qu'elle a des problèmes de yeux, mais qu'on n'arrive pas à soigner et qu'on ne peut pas soigner ici au Cameroun. Parce que pour moi, en fait, je pense qu'elle a plus un problème psychologique qu'un problème de détresse. Moi, je veux dire qu'elle va mal. Au vu des vidéos qu'elle nous envoie, ça se voit vraiment qu'elle a mal aux yeux et qu'on ne peut pas soigner ses yeux ici au Cameroun. Pour elle, il faudrait qu'elle voyage pour aller se faire soigner. Chose que on refuse de faire. Et quand tu dis on, tu veux spécialement nommer qui ou c'était qui? Je ne cite personne. Je fais allusion à son entourage. Je ne vais pas dire son père ou sa mère ou qui que ce soit. Non, tu peux dire, il pas de problème. Non, je ne cite personne. Mais son entourage refuse qu'elle voyage. Ça, je ne sais pas pourquoi. Comme je disais, pour moi, elle fait une crise de dépression. Un être dépressif, c'est celui-là qui a un trouble mental qui produit des effets très néfastes dans sa vie quotidienne. Il faut également noter que des études montrent que ces facteurs peuvent entraîner des modifications dans le fonctionnement du cerveau. On a tout de même l'impression, dans les vidéos de Brenda ah, qu'elle se pourquoi Donc, je, je suis un peu mal. J'ai en envie de dire que elle prend un peu. Quand elle dit Monsieur, Monsieur, je ne peux pas, je ne peux pas. J'aimerais te demander en fait, tu ne penses pas que le fait que ses parents ne soient pas là dans ces moments-là impacte beaucoup sa situation psychologique Qu'est-ce qui te fait dire que ses parents ne sont pas là? Réponds-moi d'abord, je te dis. Je pense que tout parent ne pourrait accepter qu'on maltraite son enfant. Si ses parents étaient là, je pense qu'elle ne serait pas maltraitée comme elle le montre sur les photos, sur les vidéos, sur les. Réseaux, Mais après tout, rien ne prouve qu'elle est maltraitée. Ça peut être une invention de son imagination. Aussi, pourquoi pas? Mais bon, euh, je pense, c'est qu'elle veut nous, elle veut nous, distraire. Me... elle veut nous distraire. Me... Elle veut me... me... pas qu'on voit ce qui se passe dans le pays. Quoi? Si elle fait tout ça, ça veut nous distraire. Ça qu'il y a quelque chose. Peut-être même que son père, moi. Qui sait même pourquoi ne pas penser que monsieur son excellence pour le est vraiment comme on dit la vraie, vraie. Eau? Tu penses vraiment que son père mon J'ai dit peut-être, mais ce n'est pas, pas une affirmation. Je présume tel peut être le cas, mais bon. Alors la leçon de morale qu'il faut tirer ici, c'est d'être très vigilant parce que peut-être la jeune fille essaie de nous faire passer un message. Mais l'on est assez stupide pour ne pas le voir et l'on pense qu'il s'agit d'un jeu ou d'un gars. Si tu as un peu de temps, je te laisse mon ancienne vidéo que j'ai faite sur Brenda Dia récemment. Il suffit de cliquer sur le i qui s'affiche là en haut de ton écran pour voir la vidéo belle évidemment. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo avec le même plaisir et la même ambiance. ambiance.